Une petite chose euh, que je voulais vous dire, en fait, c'est euh, j'avais acheté, donc concernant, euh, ça concerne les, euh, les panneaux de LED, j'avais acheté ce panneau de LED de couleur euh, bleue et rouge, euh, qui fonctionne très bien, et le deuxième panneau, euh, que j'ai acheté un peu plus tard, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait déjà deux LED qui étaient défectueuses. Bon, c'est vraiment moyen comme euh, qualité... Euh, Bon on se doute bien que ça, ça a été fait en Chine mais la qualité euh, c'est pas génial euh, après on va dire trois semaines un mois maximum d'utilisation de LED HS euh, bon ça donne pas trop envie donc euh, de continuer avec ça donc euh, bah, tant pis en fait je vais le retourner j'ai euh, Amazon Premium donc euh, bah, je vais me permettre de le retourner et de reprendre en fait le même panneau qui lui fonctionne bien, donc même s'il est un petit peu plus épais, tant pis. Euh, euh, voilà, je, je repartirai sur un panneau comme ça euh, aux, aux deux niveaux. Euh, euh, là, euh, bon, voilà, j'ai un peu peur sur la qualité. En plus, la conception est, ma, est pas la même, dans le sens où ici on a un transfo euh, ici, alors que l'autre en fait c'est directement un câble, donc euh, bon, c'est. Je ne sais pas trop, mais toujours est-il que le résultat n'est euh, pas terrible, euh, dans le sens où deux LED au bout de trois semaines en mois, HS, c'est pas gage de, de qualité. Donc, euh, voilà, je préfère retourner le panneau pour en reprendre un autre, euh, plutôt que de rester avec un panneau et, euh, et des LED défectueuses. Euh, bon voilà, Et en plus, ça risque d'empirer. Donc, on ne sait pas trop euh, si d'autres LED ne risquent pas de... De s'éteindre ou, voilà, ou d'éclairer beaucoup moins d'ici quelques semaines ou un mois plus tard hein, ou deux mois plus tard. Donc, bon, voilà, je prends pas le risque, je retourne le panneau et j'en je, installerai un autre identique au premier.